Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée et Il veut cure heureux. Bonjour Déouda. Bonjour Lionel, bonjour chers internautes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, n'est-ce pas Eh oui, nouvel épisode, nouveau thème et thème succulent. Aujourd'hui, nous parlerons des différentes crises qui peuvent survenir dans un couple suite à la naissance du premier enfant. Un enfant est un sujet de joie, mais il peut aussi être sujet de crise. Qu'est-ce qu'il est important de savoir avant la naissance du premier enfant, pour ne pas tomber dans ces pièges, dans ces crises, pour pouvoir vivre un mariage heureux. C'est ce que nous allons aborder avec nos invités. Si tu n'es pas encore abonné à la page, abonne-toi, like, partage, Attache ta ceinture, parce que nous allons décoller. Et nous rendons grâce à Dieu, car cette émission, elle est possible grâce à votre soutien et à vos dons. Donc, vous pouvez euh, semer pour Évangile TV, dans le lien qui s'affiche sur la vidéo et qui sont en description dans la vidéo. Et nous nous retrouvons tout de suite après le journal De retour sur le plateau pour votre rubrique, le talk, nous allons aborder le thème en profondeur avec de merveilleux invités. Oui, oh oui, de merveilleux invités. Nous avons à nos côtés une délégation en Rédaise. Bonjour, Pasteur Aïda. Bonjour, Lionel. Comment vas-tu? Oui. très Bonjour. bien. Par la grâce de Dieu. Amen. Peux-tu te présenter aux internautes qui ne te connaissent pas ou ceux qui te connaissent aussi, s'il te plaît? Avec plaisir. Je suis donc le Pasteur Aïda Moussavou, Pasteur dans le ministère ACER plus précisément à l'église de Rennes. Je suis euh, auto-entrepreneur. J'ai euh, lancé la plateforme Femmes de ce Manga il y a quelques années maintenant. Je suis mariée au pasteur Elvis, maman de deux enfants et écrivaine également. Donc, mon livre, Il n'est pas trop tard. Amen. CV rempli, femme épanouie, femme entreprenante. <rire> J'aime tes rimes. Je fais du rap, c'est bon. bon. À l'autre je... côté, nous avons Estelle, c'est ça Oui, c'est bien cela. Bonjour, Estelle. Bonjour, Lionel. Peux-tu te présenter à nos internautes, s'il te plaît Super. Ben, je m'appelle Estelle Soro. Je suis sage-femme de formation en exercice libéral à Rennes. Je fais partie de l'église à Sœur Rennes. Mes pasteurs sont le pasteur Elvis et maman Aïda, qui est ma mère spirituelle. Donc voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Amen, merci. Partager. Nous profitons aussi de l'occasion de saluer les pasteurs de Rennes, donc mmh. le pasteur Dadier et maman Françoise. Coucou à vous qui nous regardez <rire> et aux internautes de Rennes. À ce Rennes, vous êtes bénis. Allez. Amen. Amen, amen. En tout cas, merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Donc, sans plus tarder, donc, nous passons au talk. Ah. Comme on l'a vu, le thème du jour c'est donc euh, le mariage, enfin la grossesse euh, et enfin euh, dans le mariage, hein, parce qu'on sait que les enfants finissent euh, bien par arriver. Heureusement. Ah, <rire> <rire> Amen. Et moi j'avais une question euh, pour toi, euh, Pasnarahida, et, et euh, pour toi également Estelle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important de parler de la grossesse avant la grossesse, parce que on entend bien que euh, voilà la grossesse, euh, ça se prépare un peu comme le mariage. Oui. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne question d'ouverture parce que euh, j'ai remarqué par ma petite expérience, déjà en tant que maman, mm -hmm. mais aussi en tant que pasteur, que c'est un sujet euh, méconnu. Disons que euh, très souvent, c'est un sujet qui est tellement important, mais il n'est pas traité et pourtant, il est facteur de crise dans beaucoup mm -hmm. de couples. Mm -hmm. Et euh, je trouve que c'est important de pouvoir en parler dans le but de pouvoir euh, apporter des éléments clés pour pouvoir apporter des, euh, de l'aide, des réponses à des personnes qui ont même peut-être déjà des enfants ou d'autres qui sont euh, une femme qui est enceinte, qui nous écoute aujourd'hui et qui aura besoin de certains éléments pour pouvoir mieux vivre en fait le moment présent. Donc ah, voilà, pour ouais. moi, c'est très important pour pouvoir former, enseigner, enseigner. éduquer. C'est ouais. vrai. Et toi celle tu es sacha femme de oui, profession en plein dans le thème c'est ça oui Comment <rire> ça Alors euh, comme disait euh, Pastorida c'est très c'est très important en fait parce que la grossesse sous le plan euh, même physique pour euh, pour une femme et même pour le couple c'est vraiment beaucoup de chamboulement, beaucoup de nouveautés et euh, déjà qu'on est un peu perdu avec son corps alors si euh, mmh. si on n'est pas préparé en fait à, à faire face à, ce, à certains changements même d'humeur physiquement voilà et puis surtout pour, euh, pas pour les deux pas comme seulement la femme hein, mmh. et, euh, et pas seulement aussi que l'homme mais pour les deux il faut, faut, faut le vraiment complet, en fait ouais, ouais. d'accord ouais, estelle tu as parlé de des modifications on va dire physiques mmh. euh, en quoi euh, comment on appelle? la grossesse peut être sujet à des crises, en fait. Parce que quand on veut se marier ou qu'on est en couple, on dit on va avoir des enfants, mais on rentre pas en profondeur, mmh. on parle pas de ces détails-là. Quels mmh. sont ces détails qui peuvent mener des crises dans le couple c'est une très bonne question parce que en fait, euh, c'est vrai qu'on voit la grossesse, le ventre, c'est joli. Voilà, beau. on a une... les photos, en fait. voilà, le shooting. <rire> Mais en fait, derrière tout ça, il y a vraiment un idéal et euh, mmh. les femmes elles-mêmes disent euh, :« Je ne pensais pas que c'était comme ça. Mmh. J'idéalisais beaucoup euh, ce, ce moment euh, de, de porter un enfant et en fait, avant même que le ventre ne pousse, il y a tellement de, de chamboulements. Les premiers mois, il y a il y a déjà le fait de d'avoir des nausées des, des vomissements ah oui d'avoir même des douleurs dans son corps au niveau de la de la poitrine même au niveau du bas ventre aussi donc euh Ouais, c'est des choses qu'on qu ne voit pas, mais qui s'expriment. Et des fois, on peut être mal comprise, jugée, de se dire oui, voilà, mais la grossesse, c'est pas une maladie. Alors que des fois, oui, oui, au début, ça fait presque ça comme, être... on, est malade, comme oui, on est malade. Oui, on est malade. Et est nous, les hommes, panique, hein. on oui. panique face à ça. On sait pas quoi faire. C'est hein. vrai que c'est <rire> pas forcément toutes les femmes qui vont passer par là. faut le dire aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des femmes, moi, je rencontre des femmes Premier mois de grossesse, euh, oh waouh, mais je comprends pas pourquoi il y en a un mec qui vomissent. Euh, ah oui, <rire> oui. Donc... Donnez-nous euh, le secret, les elle femmes de... <rire> Elles sont vraiment bien, mais il peut y avoir des femmes euh, un peu comme moi, comme ça. Quand tu tombes dès, la, dès le premier mois jusqu'au septième mois... Hein, tu, ah quand même Ah oui, moi ça a duré longtemps. Wow. Donc voilà, tu voilà, tu vomis, tu as des nausées, tu te sens pas bien, les maux de tête et tout. Mmh. Et, et parfois, en fait, le, le problème, c'est il y a un point qui est très important, euh, le, le mari, je trouve que c'est important de pouvoir le dire parce que tu disais tout à l'heure pourquoi ça peut être source de conflit mmh. Pourquoi on parle de mots mmh. Et euh, je trouve que par rapport à ce qu'elle disait, parfois enfin, le, le mari, donc le conjoint, n'est pas forcément enseigné. Très souvent dans les couples chrétiens, faut le dire, on a les maris un peu beaucoup zénés là, mmh. ils mmh. vont commencer <rire> à dire non, c'est une question de foi. Mmh. Il faut, faut prier, faut on, va prier on va prier, en fait, hein, on va intercéder. à la il faut seulement prier, déclarer, etc. Et en fait, c'est important de, de, de voir, en fait, je vois qu'elle regarde son mari. <rire> <rire> il faut prier, il faut prier. Ouais, donc, <rire> la on déclare On n'exclut pas la prière, il mmh. faut prier et on, on est conscient que la prière est efficace. Mm -hmm. Mais il y, a des, il y a des chamboulements et moi, je crois que les hommes doivent être formés. Souvent, on dit la foi, mais je crois que dans 2 Pierre 1, à partir du verset 5, Bible va nous dire, ajouter à votre foi la connaissance. la connaissance. Et je pense que c'est important de pouvoir se former, de vouloir connaître davantage pour savoir ce qui se passe en fait réellement dans le corps de la femme à ce moment-là en fait. Wow, wow, wow. Estelle, j'aimerais revenir sur un point. Mm -hmm. euh, vu que tu es dans le domaine médical, scientifiquement, comment cela s'explique tous ces mots Parce que pasteur Aïda mm -hmm. l'a dit, entre une femme à l'autre, ce n'est pas les mêmes mots, mm -hmm. ce n'est pas la même grossesse Est-ce qu'il y a une explication scientifique Oui, il y a une explication. En fait, euh, quand une femme tombe enceinte, elle a des hormones. Mm -hmm. et en fait, Les euh, fait les fameuses hormones, <rire> il y en a plusieurs mais il y en a une en fait au début de grossesse qui en fait sont, euh, le corps de la femme peut vraiment euh, déclencher en fait ces maux comme les nausées, les vomissements, la salivation excessive, ah, oui. euh, et aussi euh, les sautes d'humeur, euh, ah, les oui. troubles oh, oui. de la mémoire. Il mmh. euh, mmh. euh, y, a, y a plein de choses et c est, c est, cette hormone -là, elle est essentielle parce qu'elle permet au bébé en fait, de bien s'accrocher dans l'utérus. Wow. Sans oui. ça, en fait, bah, la grossesse ne peut des fois pas perdurer. Oui, oui. Donc souvent, on dit que c'est bon signe, des fois, d'avoir des signes de grossesse, euh, que la grossesse est bien, est bien, bien, bien. en place. D'accord. Donc, ouais. tout ça, tous ces mots sont dus, on va dire, aux hormones. Oui. Mmh. Mais pour nous les hommes, comment faire face à ça en fait Comme tu l'as dit, <rire> c'est des hormones, il y a des sauts d'humeur. Bah, Pasteur Dada l'a dit. Nous les hommes, on n'a pas de formation. La plupart des hommes chrétiens, c'est je veux avoir un enfant, mmh. c'est tout quoi. On est. On c'est est... pas qu'il n'y a pas de formation. Il existe des formations. Ah, il existe. Il existe des formations. Wow. Il faut que les hommes chrétiens acceptent de pouvoir en fait se former. Mmh. Parce qu'en fait, je sais que moi, quand j'étais enceinte, ma fille, on a proposé à mon mari. De venir, je crois, rester hein, à de sage-femme, mm. on propose, en fait, au mari de venir, en fait, euh, voilà, assister parfois, pour comprendre, en fait, avoir mm. un accompagnement. Mm. Il y a même des bouquins. Il y a des très bons très bouquins, bien. voilà, qui sont, euh, mais qui sont, euh, voilà, faits, euh, ma grossesse, première grossesse, et puis tu lis. Et je sais que quand j'avais, pour ma part, conseillé à mon mari de le faire, il a, il a pu, en fait, aller commencer à lire des livres et il arrivait par parfois, il vienne me voir et qui me dise, ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Parce qu'il était, il a fait l'effort, n'est pas juste solennité, de... c'est la foi, faut prier. Non, il est sorti de ça. en fait. Donc là vraiment, je dois le dire parce que il y a trop de <rire> femmes chrétiennes que les maris traumatisent. Et on doit en parler aujourd'hui là. Vraiment, <rire> bon il faut en parler parce que nous, les hommes, à part les formations, euh, comment on dit post natal avant l'accouchement, mmh. on Et se focalise, on même, focalise même. plus sur ouais. ça, mais les neuf mois. Euh... D'ailleurs, Ça subit à ma question. Tu as parlé des livres. Les hommes peuvent se cultiver, ils peuvent se renseigner dans les livres. Mais Est-ce qu'il y a une autre façon dont le mari peut s'impliquer et accompagner justement sa femme dans, je veux dire dans ce voyage parce que quelque part la grossesse, c'est vrai, les l'aventure. En tout cas, je pourrais compléter après. Du coup, en fait, dans le de grossesse, en fait, il y a prévu en fait justement la préparation à la naissance et à la parentalité. Ça à dire que c'est vraiment notre notre vocation en fait d'amener un couple à s'occuper d'un enfant. enfant mmh. C'est vrai cool. qu'on on parle du mot de grossesse, mmh. de comment la grossesse va évoluer, mmh. mais aussi des soins euh, apportés à la maman et au bébé. Et c'est mmh. vrai qu'on met vraiment l'accent euh, sur le fait de prendre soin de la mère et de l'enfant. Mmh. Donc c'est super important en fait que le mari en fait euh, vienne à ses cours, oui. qu'il ne se sente pas à part, qu'il puisse poser que des mari, questions. le mari vienne à ses cours, voilà. <rire> important. Les gars, on est obligé, on est obligé. Et puis de poser des questions, de base pas se dire c'est une affaire de femme, qu'est-ce que je vais faire là Et c'est vrai que certaines sages-femmes ont fait même des cours spéciales hommes. C'est-à-dire ah on, oui. Oui. On, on invite on que les hommes sur un créneau horaire et voilà, ils se lâchent, ils, ils parlent en fait de leurs craintes, de leurs peurs. Ah, c'est bien ça Oui, oui. et ça aide énormément les papas, je Et énormément. Plus, je crois qu'il y a aussi oui. la communication, le fait, par exemple, pour un mari, de, de beaucoup communiquer avec sa femme mmh. et, et de pouvoir en fait vraiment demander qu'est-ce que tu vis parce que parfois vous savez les femmes c'est un peu oh, bizarre parfois on a on vit des choses mais euh, on n'ose on pas en parler Encore. avant qu'on vienne nous de demander qu'est-ce qu que tu vis et <rire> et parfois en fait faut pas hésiter à aller vers la femme demander qu'est-ce que tu vis et puis quand elle dit par exemple je me sens mal ne pas ne pas directement dire oh, arrête moi les caprices non Peut-être que c'est vrai. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui font des appris ça, hein. mais je dis que le fait de communiquer, je suis que quand il y a une bonne communication, quand il y a une bonne harmonie mm -hmm. dans la maison, déjà, c'est euh, entraînant pour la femme, mmh. c'est encourageant mmh. de pouvoir en fait déjà être mieux pour vivre en fait la suite. Donc je pense mmh. que l'une des manières pour pouvoir aider les papas, c'est vraiment aussi de pouvoir établir un contact très fort et régulier avec avec la euh, maman. Ne wow. pas se mettre dans un « bon, elle a son problème, moi je me mets à part ». Je pense ça. aussi, bah ça c'est mon avis d'homme, il faut faire preuve de beaucoup de patience aussi. Ah, Parce oui. que quand tu viens, on parlait de communication, mais… En fonction du taux d'hormones, la personne <rire> peut. <rire> Moi, je suis bien. Je me suis dit, mais <rire> j'ai <Je> rien fait. <rire> Je viens me renseigner, je veux t'aider, mais derrière tu me. C'est compliqué. Dire, parce que les hormones, ça peut rendre irritable, ça peut rendre, on peut pleurer pour pour rien. Et puis euh, bah, parfois, ça a tendance aussi les hommes à un peu les agacer. Mais pourquoi tu vrai. pleures Ils sont dé... en fait, ils sont désemparés. Mmh. Et le fait de ne pas mmh. savoir aussi comment réagir, de ne pas savoir quoi faire, mmh. ben bah, derrière, ils ont une attitude qui parfois bah, un peu blessée, si. on Peut mmh. blesser la femme. Et elle dit, mais finalement, je ne suis pas prise aussi. Sérieux euh, oui, dans, oui. dans ce que je traverse. Mais comment composer vous en tant que femme Comment vous composez suite à ces on va de les premiers changements. C'est ta première grossesse, ton corps change. Il y a des choses que tu n'exprimais pas avant, les oui. nausées, etc. Comment vous vous composez avec En tout cas pour moi, pour mon témoignage, parce si vous parler de soi, ça parle mmh. toujours mieux. Euh, quand j'ai donc été enceinte de ma fille, ça a été très difficile. Et euh, je sais que j'avais beaucoup de mots. Mmh. Tout ce qu'on a dit là, les nausées, les vomissements. Et euh, je, vais, je vais encourager quelqu'un à ne pas faire comme moi. Pourquoi Parce que moi, euh, au départ, en fait, j'avais, n'arrivais pas à mettre de mots. Et comme j'arrivais pas à mettre de, de mots, donc M-O-T-S, hein, mm -hmm. voilà, sur <rire> ce que je vivais, j'avais tendance à vraiment me renfermer. Je me renfermais, donc euh, voilà, je parlais plus. Et comme tu le disais, mon mari pouvait venir vers moi, mais j'avais volontairement, euh, comment dire, rompu le dialogue rompu. parce que ça me demandait trop d'efforts. En fait, j'étais vraiment irritable mmh. et ça me demandait trop d'efforts de parler de moi, de ce que j'avais. Et il ne faut pas faire ça parce que c'est vrai qu'on demande de, de venir vers de nous. Venir. Donc quand on vient, on doit quand même faire l'effort de pouvoir parler. Donc moi, comment j'ai composé avec ça, c'est que au départ, en fait, à un moment donné, j'ai dû me dire non, c'est pas normal de, de voilà de bloquer le dialogue mmh. comme ça. Donc j'ai fait l'effort de pouvoir mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir. Ça a été vraiment une première Merci. étape très importante, qui est parfois négligée, parce qu'on se dit on est fatigué, on n'a pas envie de parler, mais pourtant il faut le faire. Et je sais que moi, ça a été vraiment un premier, un un premier, un premier point. Estelle euh... Comment toi, ta, ta première grossesse, comment tu l'as vécu euh... ah oui. Comment composer avec les, les, les mots de grossesse ben, Je pense qu'il faut beaucoup s'écouter aussi. Faut beaucoup s'écouter. Mmh. Euh, pour le cas de ma grossesse, j'ai eu beaucoup de fatigue au début. Je dormais, mais je rentrais du boulot. La seule chose que je voulais, c'était même pas à manger, même pas à faire quoi que ce soit. C'était vraiment aller dans mon lit et dormir. Oh, et je pense qu'il faut hein. s'écouter. C'est mmh. vraiment. Euh, si vous avez besoin de dormir, dormez. ne vous culpabilisez pas de rester euh, bah, euh, toute la journée au lit. Euh. Et c'est vrai que dans un couple, des fois, l'homme peut se dire « mais oh, elle dort trop, elle va se lever ». Moins d'efforts, ouais, elle fait, en fait. plus d'efforts. Oui, euh, <rire> pas, pas, pas, pas, pas dire « tu es fainéante », mais dans la façon que c'est dit « mais tu fais que dormir, mais qu'est-ce qui se passe ?». Il faut s'écouter, il faut Ça me fait penser aux hommes qui disent « j'ai entendu ça, la femme elle est, fatiguée, elle est fatiguée, elle dort beaucoup au début ». Ils disent « mais finalement la maison elle est moins bien tenue euh. ». <rire> Non, non, mais... Je me sens pas visé. Ah. Il y en a pas... qui vont plus loin. Il y a ceux qui vont dire, euh, par exemple, la femme a peut-être euh, du mal à maintenir la vie de prière mmh. qu'elle avait avant. Et puis on a qui vont dire, euh, ah non mais j'ai, je crois que j'ai épousé une grosse charnelle. Dieu merci, mon mari n'a pas fait ça. <rire> mais vraiment, j'avoue que des fois, en tant que pasteur, on est confronté à des coups. Et tu entends vraiment des, euh, des choses des de ce genre-là. Hein et il faut vraiment faire attention à ce qu'on peut à ce qu'on peut dire quoi. Et moi je pense que comment aussi on peut faire pour composer avec les mots là, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et ça vraiment je veux mettre un point d'honneur dessus parce que il y a beaucoup de femmes et surtout les femmes chrétiennes, je sais pas pourquoi ça j'ai ça à cœur. Parfois en fait on a on a peur, euh, on n'ose pas montrer ce qu'on ressent de peur d'être taxé de femme qui n'a pas la foi. Mmh. Vous voyez et du f... On est tellement dans, un... dans une bulle en fait, donc on veut tout vivre nous-mêmes alors qu'en fait, on ne... on ne connaît pas mmh. ce qu'on est en train de vivre. Wow. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire appel. Il y a, il y a Estelle par exemple, il y a Sacha, il y a vraiment des professionnels d'aller dire « voilà ce que je ressens, est-ce que c'est normal mmh. ?» Et je pense que le fait de pouvoir avoir des gens qui nous disent « non, c'est normal » mais après dire « voilà comment on peut faire mmh. », ça peut aider. Même dans l'église, venir voir tes pasteurs, aller voir des mamans, qui sont passés par là, mais parfois on n'ose pas, et ça c'est vraiment un danger. Et ça tue, ça tue non seulement le couple, mais même en tant que femme, ça peut nous tuer à petit feu. Mmh. Parce qu'on n'ose pas parler, parce qu'il faut toujours, surtout quand on est femme, euh, exemple de pasteur, ou femme de responsable, <rire> ah, là, il faut toujours montrer que tout va bien. Tout va et moi je top. suis, euh, ah. voilà, tout est top, et moi j'avoue que je suis un peu euh, contre un peu <rire> cette image de, non, euh, voilà, c'est pas bon en fait. Mmh. Je pense qu'il faut euh, oser. J'aurais aimé aller plus loin parce qu'on a parlé de la grossesse, mais euh, est-ce qu'on peut parler de l'accouchement Parce qu'une fois qu'on qu qu enfin, est en phase de travail, mmh. ça s'appelle comme ça, ouais. <rire> qu'on qu est en phase de travail et que l'accouchement est, est déclenché, enfin, le travail est déclenché, le pendant et l'après justement, ça peut aussi créer des crises dans le couple. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, mmh. Estelle est est Estelle comme ça. Ah oui, <rire> l'accouchement. Euh, déjà, c'est déjà l'événement de l'accouchement lui-même est pas du, des fois pas facile pour le couple. Il mm -hmm. faut déjà que l'homme puisse aimer les, les hôpitaux, l'ambiance de l'accouchement. Et après, c'est que nous, les femmes, on passe par des moments où en fait, dans notre corps, on est un peu meurtri », entre guillemets mm -hmm. avec, par exemple, une, une déchirure, une épisiotomie. Des fois, voilà, le, le corps aussi change. Parce que, c'est vrai que la grossesse, souvent on pense au ventre, il est beau le ventre, mais après l'accouchement, bah. Mais flasque. Voilà. Flasque, C'est beau. Ça, <rire> voilà. Et ça, les hommes aussi doivent être préparés à ça, parce ah, que, oui. que des fois ils. Ils déchantent sur la plage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Non, mais j'ai changé de femme. Non, non, non, non c'est la même, mais c'est fois, c'est un peu délicat. Et nous, déjà, dans notre propre corps aussi, ça peut aussi euh, choquer. Ça peut, mm -hmm. on, des fois, on n'est pas préparé, on se dit... Euh, et puis, on, on, les kilos aussi en trop. Mm -hmm, on ça a la grossesse, légères, oui. mm -hmm. euh, on ne réalise pas, euh, on est en plein dedans, on est dans l'euphorie. Puis après, bon, bah, je connais une mm -hmm. femme mm -hmm. qui a pris euh, 27 kilos. Mm -hmm. après, euh, enfin, pendant la grossesse, pendant... c'est après. Wow. Mm -hmm. Et euh, donc, elle se retrouve euh, forcément, le mari qui n'a pas... Il l'a pas épousé avec 27 kilos. Mm -hmm. se retrouve un peu, euh, voilà, comment le couple va continuer. Et ça, il faut le dire, hein, Ça, ça entache même tout ce qui est la sexualité et tout. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très compliqué. Et à un moment donné, la femme se retrouve à, à elle-même gérer avec ses kilos le mari qui pouvait avoir des réflexions du genre, oui, mais bon, j'ai pas épousé une patate pouffe et tout. Enfin, c'est des choses vraiment à éviter, ouais, en oui. fait. Et quand j'ai parlé des mots, as parlé de l'épisiotomie et tout. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est la césarienne. Ça aussi, ah. il faut, il faut, oui. il faut en parler. À titre personnel, j'ai accouché mon fils Eden oui. par césarienne ah. et c'était pas prévu. C'est-à-dire ça aussi, c'est-à-dire euh, qu'on prend pas le temps euh, de se préparer euh, aux éventualités. C'est vrai que c'est pas la norme. Hein. Normalement, mm -hmm. nous, on doit accoucher, mais il y a des choses qui peuvent se passer le jour de l'accouchement. Euh, par exemple, dans mon cas, moi, mon fils était en détresse fœtale, je crois qu'on dit comme ça, ça. Oui. respiratoire et tout. Et donc, sur le moment. On m'annonce, alors que c'était pas, pas prévu, que vous allez accoucher par césarienne. Donc, ça crée aussi un choc. C'est vrai que les, les, les hommes, eux, ils vivent euh, au-dedans. Donc, mmh. ils montreront pas de la même façon. Mais il faut être préparé dans le sens de dire, en fait, que... Enfin, pas prédire que ça va arriver, ça va... mais se préparer dans le sens Donc, de... Où... Comment je réagis si, par exemple, on me dit qu'elle aura une épisotomie mmh. Pour ceux ce qui savent, tu peux expliquer peut-être c'est quoi alors, une épisotomie euh, Une épisotomie, c'est une intervention... Euh... Euh, médicale, je dirais pas chirurgicale parce qu'elle est pas vraiment profonde en oh fait. Ouais. Plutôt que de laisser en fait euh, le périnée, en fait la partie où le bébé sort euh, ouais. se déchirer naturellement et être compliqué, ce qu'on ouais. appelle des déchirures complètes, ouais. on préfère faire une petite incision. Euh, nous les sages-femmes ou le gynécologue pour éviter que ce soit la catastrophe. Du coup, avec après, anesthésie voilà. ou pas euh, <rire> euh, Normalement, si tu prends la péridurale, oui, tu ne sentiras pas. Okay. Mais en général, oh. tu sais, la douleur des contractions, c'est tellement intense qu'en fait, tu ne sentiras ça, ça, pas. Mais okay. okay. ça, du tout. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, c'est ça, une épisode <rire> Une <épisotomie. rire> donc c'est <rire> ça, en fait, ça peut vraiment arriver. Une <rire> moi, je connais des femmes qui ont eu ça. Et, et comme tu le disais, tu parlais aussi de l'après. Mm -hmm. L'après est très compliqué parce qu'après, quand t'as été recousu etc., il faut du temps. voilà tout le muscle de pouvoir se mmh, remettre mmh, bien mmh, en place et tout mmh, donc euh, voilà césariennes sont des imprévus mais euh, voilà qui peuvent vraiment venir créer des des temps très des difficiles temps. des crises pas possible parce qu'après une césarienne à titre personnel moi mmh. j'ai eu très mal, ça fait tu, mal. Es, tu es voilà tu as vraiment très très très mal il y a des femmes qui te disent qu'après trois semaines ou deux, ou deux semaines ça va il y a des femmes qui comme moi prudent. après un mois ça va toujours pas mmh. donc euh, tu es obligé vraiment de pouvoir euh, voilà composer avec composer tout ça avec. en fait et compter surtout sur la faveur de Dieu. Je dire, sans compter euh, le fait qu'on doit s'occuper d'un bébé quelque part, en fait. Et wow. ça rajoute, non, mais c'est vraiment un challenge. Ouais. Ça nous rajoute euh, à la fatigue, à la douleur qu'on a. Nous, on a un enfant à s'occuper, et euh, cet enfant, en fait, il me demande du temps, il me demande de l'attention. Mmh. Et Pastor, c'est ton deuxième enfant que tu as eu par, par césarienne oui, et le oui, premier oui. par voie naturelle, c'est ça Voie naturelle. Donc, tu eu les deux expériences Les deux expériences, <rire> en que je suis partie, pour moi, c'était encore voie naturelle, et Arrivée, par ouais. Et si vous permettez, j'ai vraiment envie d'encourager. Euh, vraiment ces fameux qui like qui passent par des temps difficiles parce qu'elles ont vécu une césarienne qui n'était pas prévue, ou même qui était prévue, mais qui ne euh, s'est peut-être pas bien passée. Après, il y a des douleurs dans le corps et elles ont vraiment un enfant. Elles doivent, doivent s'occuper, elles se demandent « mais comment je vais faire ?» J'ai vraiment envie de, de, de déclarer mm -hmm. dans vos vies que Dieu vous donne la force nécessaire dans le nom de Jésus Amen. pour vraiment déjà réaliser que vous êtes des bonnes mamans. Vous mm -hmm. n'êtes pas une mauvaise maman parce que Amen. vous avez eu une césarienne. Ça ne dépend pas de vous. Ne vous dites pas « non, j'ai pas la foi ». N'acceptez même pas qu'on vous dise « vous n'avez pas la foi ». Parce que vous avez accouché comme ça, dites-vous en fait, ok, c'est arrivé, mais c'est pas une, fa une fatalité. C'est mon expérience à amen. moi. Je vais me saisir de ça pour euh, encourager d'autres femmes, pour aller encore de l'avant. Et vraiment que Dieu vous fortifie. J'ai envie de le dire à une mère, tu es une excellente maman, tu amen. es une excellente épouse. Et que le Seigneur t'aide vraiment à pouvoir te relever. Amen, amen. amen. amen. En tout cas, euh, je suis entouré de belles femmes, mais les hommes, je pense à vous. Tout ce que vous avez dit, c'était édifiant, mais la part de l'homme. Vous êtes marié, vous n'êtes pas marié seul. Comment nous, les hommes, on peut vous aider dans cette période, avant l'accouchement, on va dire, du début de la grossesse jusqu'au moment de l'accouchement en première partie. Comment l'homme peut vous aider, vous soutenir? Qu'est ce qu'il peut faire en fait pour vous soulager dans ces moments là? Ben, Je pense qu'il doit être à l'écoute, d'accord, être à l'écoute. Ouais, euh, oui, on mmh. avait déjà dit, mmh. euh, à l'écoute et euh, se rendre à, à être au service c'est-à-dire, au euh, moins, <rire> être au service, euh, petit massage, qu'est-ce que tu as mmh. envie de manger, ramener euh, l'envie le, le, euh, que sa mmh. femme euh, a, a besoin. Euh, après l'accouchement, euh, s'occuper du bébé, mmh. euh, soulager, en fait. Euh, euh, dans le cas de césarienne, des fois, on n'arrive pas à bien bouger, à bien se mobiliser. On pas à lever. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, le, le, le mari, il est vraiment là pour vraiment s'occuper du bébé, mais aussi de la femme, mmh. faire des tâches ménagères. Tu parles. De la maison oui, euh, en cas de fatigue, oui. les tâches ménagères, euh, préparer le repas parce qu'il faut pas oublier de manger aussi dans cette période-là. Il euh, y a plein petit de petites choses que vous faire en mais fait. Ah, pour le repas, ça dépend parce que a... moi, je prends mon cas, tu vas faire à manger, elle dit que c'est bon, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de manger. Il y a comment on appelle les <rire> envies des femmes <faire> enceintes. <rire> oh, oh, ah, ça, euh, mais... <rire> moi j'ai. Pour ma part, j'ai subi hein. euh, madame elle m'a même dit euh, je manger des pastèques. Je dis oh on est en confinement. Où est-ce que j'ai trouvé ça J'ai dû faire quoi Trois heures pour trouver une pastèque. Ah, je et au pas. final elle n'a pas a, mangé a quoi. Et le 92 pour aller à c'est quoi Poissy, c'est ça. C'était un poissy. Non, mais en fait, on peut pas expliquer. En fait quand l'envie elle vient, ça vient, ça. on dirait euh, une drogue. Enfin, bon, je me suis jamais demandé. Ah en oh. euh, euh, <rire> ça, ça, ça vient ça vient comme ça avec une telle telle force. Mmh. Et franchement, franchement, c'est pas évident. Mais tu parlais de comment en fait les hommes et voilà. Et c'est vrai que j'ai envie d'encourager aussi les hommes pourquoi ah, parce que c'est vrai que c'est une période en fait qui n'est pas facile et c'est important que les femmes aussi puissent comprendre que surtout quand c'est un premier mm -hmm. l'homme aussi est en train d'apprendre mm -hmm. parfois tout les hommes c'est vrai qu'ils vont pas l'exprimer le, comme les femmes mm -hmm. mais des fois c'est très difficile aussi pour eux parce qu'ils comprennent pas tout d'un coup la maison qui était paisible <rire> devient un peu la femme est fâchée la femme elle a pas envie de parler bon t'évites même de dire un mot mm -hmm. parce que tu te dis si je dis ce mot là et que je pensais bien faire qu'il est de travers ça va créer une guerre froide ici donc et en en fait, c'est vraiment pour dire aussi aux femmes de faire des efforts, des efforts. et de, de surtout comprendre que euh, l'homme est en train d'apprendre aussi. Mm -hmm. Quand quand mm -hmm. il montre en fait la le, le comment dire le désir de vouloir apprendre, n'allons pas non plus le, le choquer, mm -hmm. n'allons pas non plus euh, <rire> voilà arriver. Ah, ouais. parce Au bout d'un moment, lui aussi, il va se se et il mm -hmm. va se dire mais voilà, j'essaie de faire ça, c'est pas bon. bon. Mm -hmm. J'apporte ça, c'est pas bon. Donc vraiment, cher homme, vous aussi, <rire> soyez courageux. Mais vraiment. les femmes. Aider les, les hommes aussi à pouvoir progresser dans leurs petits, dans leurs petits efforts. efforts. C'est vrai, vrai, il faut être courageux. Parce que moi, je me souviens, bah tu te maries au départ, vous êtes deux. Mm -hmm. Tu dors d'une certaine manière, mais une fois que la femme est enceinte, tu dois pas trop bouger, tu euh... peux plus dormir comme tu veux. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait et tu vas aller dormir au salon. On te dis non, tu restes là. <rire> et surtout aussi le jour de l'accouchement, ce qui était drôle, moi je me rappelle, c'est avant d'aller à l'accouchement, il y avait la sage-femme qui avait dit à mon mari je vous donne un conseil, le jour-là ne parlez pas trop. En fait, des fois en tant que en tant que femme, on n'aime pas trop qu'on a la douleur, douleur et que le mari soit là. Euh, euh, ça va aller. Tu sais qu'on te touche un ah, peu trop. trop Après, ah, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui mmh. peuvent vraiment aimer, mais je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas trop le contact comme ça au moment où il y a beaucoup de douleur. Mmh. Et je sais que euh, et moi, j'avais personnellement dit à mon mari, le jour-là, je préfère pas que tu me demandes toutes les questions du type ça va Non, en fait, ça ne va pas. On fait. de bien faire quand même, on vous va souffrir, c'est... Ça va Non, ça ne va pas, en fait, donc à la limite. Et pour le deuxième, du coup, quand j'avais les contractions, il me regardait juste... D'accord. Tout ça, c'est pas dans le regard. Tout ça, c'est dans le regard. C'est wow, wow, vraiment, oui. c'est ça, quoi. Non, mais c'est pas facile pour vous, les femmes, mais pour nous, les hommes aussi, parce que, on vous voit, moi, je vois ma femme, les contractions, quand on amène l'aiguille pour te faire, euh, oui, la, la taille, la taille, la taille, la taille, la taille, taille de l'aiguille, est... je regarde, je dis, pur. Non, non mais, on que... a la pression, quand même. On se dit, moi, j'aime jamais regarder l'aiguille, là, hein. je sais pas quoi, j'ai préféré ne euh... pas regarder, pour mmh. mmh. pas oui. voir ce qui allait rentrer dans mon dos, donc je me suis dit, ne me montrez pas l'aiguille, dites-moi quelle position adopter, <rire> je le fais, le dos, là, et vous me piquez. c'est vrai que c'est pas facile pour nous. c'est pas facile, c'est on a été béni par, euh, par ces échanges. Hein. C'était très édifiant, hein, ces échanges. Merci à chacune de vous. J'espère que vous avez été béni vous aussi, chers internautes, parce qu'il y a eu de la matière et euh, c'est des sujets qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder. D'abord, c'est vrai. Exactement. Et c'était au top. Et nous allons poursuivre. On ne va pas s'arrêter là en si bon chemin. On se retrouve après la pub pour la suite. Retrouvez le livre Se préparer à réussir son mariage, écrit par l'apôtre Alain-Patrick Tsengue. Disponible sur Amazon, en version numérique et papier. De retour donc, avec vous chers internautes et nos charmantes invités pour approfondir ce thème qui est très, très, très, très large et sur lequel on a beaucoup à dire et c'est ce que nous allons faire justement. Effectivement. Franchement, avec tout ce qu'on a dit en première partie, si j'avais ces infos pour le premier, je crois que je me serais mieux en sortir. <rire> on dit tout ça, on dit tout ça. <rire> Alors, nous avons parlé de la péri péri <rire> péridurale. C'est bien Dural. ça Oui, c'est ça. J'aurais dû faire des études en médecine. Mais pouvez-vous nous en dire plus Parce qu'il y a certaines femmes qui ont des appréhensions mm -hmm. par rapport à, oui. je ne sais pas, techniques, procédés, méthodes. Et l'aiguille. Oui, hein. la taille de l'aiguille là. Alors c'est vrai que l'aiguille elle est fine et très longue vrai. mais c'est parce qu'il faut... Voilà, il y a un endroit bien précis. Euh... Bon, cet endroit justement est assez long mais vous inquiétez pas on touche pas la moelle épinière parce qu'il y a beaucoup ah. d'idées déperçus qui est quoi en fait qu'on va toucher en fait cet endroit là et en fait euh, qu'on risque des paralysies euh, et certaines complications. Euh, c'est vrai que j'ai eu le témoignage d'une de mes patientes qui est venue exprès à coucher à Rennes mm -hmm. parce que dans son pays en fait qui était euh, dans, sur le continent africain qui mm -hmm. avait pas mal d'erreurs médicales et que ça lui faisait peur oui, euh, après ça, ça en fait euh, elle était venue exprès elle à, était venue à Rennes exprès. Wow. Et, mais en réalité on ne touche pas cette Zone là, on ne touche pas à la moelle mais... épinière. Après un bon, euh, c'est un anesthésiste hein, qui, qui procède. Exactement. Voilà, un bon Exactement. anesthésiste. On ne dit pas qu'en Afrique il n'y a pas de bons anesthésistes. Oui non, c est c est pas bien ça. Bien. voilà, il y en a des bons, mais c'est juste que ce sont des erreurs mmh. qui arrivent. En tout cas, un bon anesthésiste, il, est, il, il connaît son métier. Du coup, il n'y a mmh. pas à avoir peur euh, de, euh, de, de cette euh, Acte, oui, ça exactement. Ça bah après, je pense que euh, les raisons de la peur sont diverses et variées. Mm -hmm. euh, voilà, il y a le, il y a le côté où des fois on a, on a peur de la douleur de parce la douleur. que certains oui. regardent la taille de l'aiguille. Mm -hmm. Donc on se dit waouh, ça va me faire quoi de me piquer avec cette aiguille là mm -hmm. Et puis euh, par exemple, en fait, pour mon cas, moi, la péridurale n'a pas marché. Ah. Oui. Pour le premier ou le deuxième euh, Les deux. Waouh Ah, ah ouais. Ouais. Le, le, le deuxième, un peu plus. Le chic, par exemple, en fait, euh, ça aussi, il faut le dire. Parce qu'en fait, normalement, la péridurale, ça marche. <rire> Maintenant, pourquoi ça ne marche pas peut-être. pour un peu le ah, Mais après. déjà, c'est quoi la péridurale C'est ah, à quoi Il faut expliquer déjà. Ah, la péridurale, en fait, c'est... Euh... C'est une méthode médicale pour diminuer la douleur. D'accord, ok. Les euh, contractions est, du des coup. douleurs non, et la, la contraction. L'idée, mm -hmm. euh, c'est pas complètement d'effacer. Alors bien mm -hmm. sûr, quand c'est si c'est très bien dosé, on ne sent pas la douleur, mais on peut sentir les contractions. Mm -hmm. Parce que sans contraction on peut pas aussi... À, euh, sans ressentir tu sais, les contractions, on peut mm -hmm. pas bien pousser. Il mm -hmm. faut trouver le juste milieu. Et justement, l'anesthésiste, il fait le bon mélange pour qu'au moment du travail, en fait, ben la femme puisse sentir ce qu'elle fait aussi au moment de, de mettre au monde son bébé. Okay. Voilà. Parce que moi, dans mon cas, moi, pourquoi ça n'a pas marché Ça, je l'ai su après, on en avait parlé. Euh, je sais que c'était euh, voilà quelqu'un qui était en formation, hein, qui me l'avait d'abord posé. Voilà, donc, euh, franchement, j'avais j'avais encore mal. Ouais. Tout ce qu'on me demandait, c'est froid, c'est pas... J'ai mal. <rire> franchement, j'ai mal. La douleur est là. c'est <rire> énormément mal et tout. Jusqu'à ce que qu'après... Euh, euh, être ouverte à sept doigts, je crois, parce que comme mm -hmm. on sait qu'on doit accoucher, il mm -hmm. y a une ouverture du oui, col oui, qui oui, est progressive. Et je sais qu'à un moment donné, ils sont venus dire euh, « Là, on n'aura pas le temps de reposer à péridurale, euh, vous allez devoir accoucher... » Wow, respect <rire> Je voulais rebondir. Oui, oui. effectivement, c'est vrai... Euh... Euh, quand tu dis en fait qu'il y a, temps, en fait, y a de temps. un temps, délai. un délai en fait d'installation, des fois ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de poser euh, la péridurale. En fait. enfin, il faut On n'a pas le, le temps, temps de poser, coup, mais la le poser. temps que ça, que ça fasse effet Parce qu'en fait ça n'agit pas tout de suite, il faut attendre 15-20 minutes pour que ça agisse. Mmh, et des fois la, la dilatation est telle et que la descente du bébé est tellement rapide, rapide en fait, qu'il n'y a que... pas... Il n'y a, pas le, temps, y a pas le temps. En tout oui. cas, moi, je sais que j'avais gardé un très, très mauvais moi souvenir aussi. de mon premier accouchement parce que du coup, quand tu fais ton cours de préparation à l'accouchement, on te parle du fait a la péridurale, il y a des femmes qui, dès le départ, ne veulent pas, mm -hmm. mais que quand la douleur les prend là-bas, elles veulent. Il y a Elle celles qui ne veulent pas jusqu'au bout, j'en connais, qui accouchent sans péridurale. Mais mm -hmm. moi, mon choix dans mon projet médical, je voulais la péridurale. Donc, je me suis préparée psychologiquement mm -hmm. à avoir la péridurale. Donc, quand j'arrive ce genre-là, on me dit, vous attendre encore un petit peu. Ouverture 4 doigts, on me dit, la péridurale va arriver. Je me dis, gloire à Dieu, le soulagement. Sauf que je suis pas soulagée. Donc, jusqu'à la fin, euh, voilà, j'ai accouché en fait comme si j'avais ah, pas eu j'ai bon vraiment tout, euh, tout, tout senti, senti, tête de mon enfant passé, les cheveux, les bras, vraiment, j'ai accouché wow. euh, voilà, et ça a été très difficile. Donc, euh... Plus il y a de l'ouverture, plus les douleurs s'intensifient ou ça n'a ça aucun euh... rapport ça, oui, oui, et non. Oui, C'est-à-dire que dès le début, en fait, tu peux avoir des contractions qui n'ouvrent mmh. pas du tout ton col, qui te font mal. C'est ce qu'on appelle le faux travail. Euh, et après, c'est vrai que vers la fin, puisqu'en fait, c'est 10 cm, en fait, euh, le maximum, mmh. euh, à partir de 7 cm, ça commence vraiment à, à faire très très mal. Et, et il y a donc, des femmes euh, qui ont mal avant, hein. Oui, il y a des, ça, comme oui. elle disait, il y a des femmes qui ont mal avant, parce que moi, je sais oui. que je suis arrivée, on m'avait dit que j'étais à deux enfin, deux doigts, ça. Oui, enfin, oui, oui, hein. oui. mais j'avais déjà mal. Hein. Quand oui. je suis arrivée, euh, en tout cas, moi là, <rire> d'entrée de bon jeu, direct. Mais ah moi, oui, ça fait mal. Hein. Mais moi, il oui. y a quelque chose qui me taraude un peu. Quand on arrive dans les hôpitaux, on voit d'autres couples. Par exemple, nous, il euh, y avait des messieurs, qu'on discutait, ils me dit, ça fait 24 heures que je suis là. Je dis, elle n'a ah oui, bah bah pas encore oui. accouché. Je dis, mais oui. comment on explique ce phénomène Il y a des femmes avec qui ça va être rapide, mm -hmm. avec péridurale ou pas, mais il y a d'autres, malgré la péridurale, bah, elles font Bien 24 sens, heures. Ah oui, euh, ça, ça mais est-ce que la péridurale est censée, euh, euh, comment dire euh, Ralentir le ral travail ral ral Enfin, accélérer. accélérer. Pas forcément, ça dépend des femmes. Des femmes En fait, des fois, euh, le col, en fait, il faut... Des fois, quand mal tu es tellement crispé que mm. le col aussi a du mal à se détendre. Ah. Donc, il y a des femmes, quand elles mettent la péridurale, en fait, ça te soulage tellement dans ton dans ton corps mm -hmm. que le col aussi il, il se relâche. Mm -hmm. Et à, à, à contrario, il y a encore il y a des d'autres femmes, elles sont à fond dans dans leur travail et mm -hmm. hop dès qu'on va mettre, ben ça calme les contractions. Du coup, ça ça enlève les, les contractions. Ça dépend vraiment de chaque mm -hmm. femme. Mais si on est crispé, des fois on empêche le col de de, de s'ouvrir. En souverdes. fait, ouais, ça vraiment vrai. encore un autre une autre émission. Une autre émission. Tellement <rire> la péridérale, il y a beaucoup à dire. <rire> okay. ouais. Donc mm -hmm. là, Madame a couché, mm -hmm. on rentre avec l'enfant à la maison. Donc on a dit, le mari, il faut qu'il se prépare il faut qu'il aide son épouse. Donc changement des couches, c'est une nouvelle vie en fait. Mm -hmm. Mais donc il s'est préparé à cela, il faut de la patience. Mm -hmm. euh, ma question, ce sera en deux parties. Une première partie, c'est ok, on rentre avec l'enfant, quel est le rôle du père Parce que la mère, on sait que c'est déjà allaiter l'enfant, s'occuper de l'enfant. Mais le père, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider la maman qui a encore cette douleur-là, qui doit aussi s'occuper de l'enfant Bon, après moi, je dirais que le rôle de la maman, c'est pas qu était l'enfant, parce que c'est qu pas, pas. une même. <rire> je sais elle pas elle de pas, quoi euh, voilà, je pense que quand les parents rentrent à la maison ensemble, le rôle du père selon moi dans un premier temps va être de pouvoir en fait apporter sa contribution sur les tâches les tâches basiques bah, oui. pour aider en fait la maman qui euh, qui du coup est quand même fatiguée hein, mm -hmm. parce qu'un accouchement ça épuise à pouvoir mm -hmm. vraiment récupérer. Progressivement. Après, faut pas aussi perdre de vue que les papas aussi peuvent être fatigués parce qu'on n'a pas abordé ouais. l'étape de la maternité mmh. ou les nuits blanches. Mmh. Le bébé n'a pas encore son rythme et tout. Et souvent, le papa va aider la maman pour que euh, la maman se repose. Donc, mmh. quand il rentre, en vérité, le couple est fatigué. Souvent, on dit euh, la maman, mais le couple est fatigué. Donc, je pense que l'un des rôles, c'est vraiment d'aider dans, dans les tâches de, de la vie sens. quotidienne. Mmh. Aller faire les courses, aider, comme tu disais, changer les couches, etc. Et puis euh, bah, trouver l'équilibre ensemble, en mmh. fait. Trouver au fur et à mesure euh, les habitudes, voir comment l'enfant dans vrai. la maison bah, occupe son espace. Parce que finalement, quand l'enfant arrive, quand on rentre à la maison, tout s'arrête. On vit au rythme de l'enfant. Mmh. Mmh. L'enfant mmh. pleure, tout vrai. le monde est debout. <rire> l'enfant dort, donc franchement, c'est euh, toute une étape, vrai. une réadaptation, en fait. Donc, ouais. Wow, c'est c'est tellement important cela. Euh, donc la deuxième partie de ma question c'est sur le plan sexuel, Madame Très a Alléluia. <rire> les hommes mettez mettez. <rire> Comment reprendre une vie sexuelle euh, après cela? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des formations? Il y a pour les femmes. Il y a des formations tout? pour reprendre? <rire> non mais moi j'entendais est... ma femme euh, ma femme disait éducation du, du périnée, c'est ça. C'est oui, ça. ça, éducation du périnée. La ré ré ré ah, rééducation. Réééducation. Merci. <rire> on L éduque, oui. rééduque. Mais au point, <rire> il y a la connaissance, il y a la connaissance. Il faut la connaissance, tu vois. il faut... <rire> comment on fait face à cela, en fait? Madame, bah, elle a couché, c'est que, il y aura pas de rapport sexuel immédiatement. Comment ça se passe Déjà, juste avant de laisser Estelle qui va mmh. pouvoir mieux expliquer mmh. tout ce qui est rééducation, c'est une très bonne question. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de papas, hein, de pères, qui ne sont pas préparés et qui ne savent pas que on ne reprend pas la vie sexuelle deux jours après un accouchement. Parce wow, qu'il y a beaucoup vrai. de modifications qui s'opèrent dans le corps de la femme. Il y a quand même un bébé qui est passé. Hein? Mmh. Donc il y a beaucoup de choses, elle va en parler tout à l'heure, qui doivent se remettre en place. Et il y a des pères. Moi, il m'est arrivé, pour la petite anecdote, d'avoir un, un papa qui vient de me voir et puis il est fâché avec sa femme, très en colère. Et quand je lui demande, mais qu'est-ce qu qui se passe Il me dit, mais en fait, elle a accouché, ça fait une semaine. Et une semaine, on n'a toujours pas de rapport. Et je suis obligée de dire, Pasteur Elvis, tu peux venir <rire> faire un rendez-vous. Pour <rire> expliquer que après une semaine que le corps se remet en place, ah non, il y a un non. délai en fait pour pouvoir reprendre. Donc là, je pense que celle pourra mieux expliquer mmh. médicalement ce qui se passe dans. Ah, voilà, dans ah, J'aimerais euh, préciser parce que tu dis que le corps ne se remet pas tout de suite. On a toujours dit de la même manière que le corps a mis neuf mois à changer. En fait, il faudra autant de temps à la à la, à la femme à la pour fin. retrouver son et corps d'avant. Donc, quelle Et pour la vie sexuelle, ben généralement, il faut attendre c'est que euh, ben on peut considérer Neuf y a... moi... non mais c'est là Non, hein, ça moi, ça abusé quand même <rire> <rire> mais après pour défendre ces hommes là je me dis moi je vois sur certains forums il y a des femmes qui disent au bout d'une semaine et dans des techniques où elle l'eau chaude et tout, au bout d'une semaine, elles sont opérationnelles. Est-ce tu as été voir les forums bah, Il faut se renseigner. <rire> on a parlé Ajouter de formation. Voilà, il faut se renseigner. <rire> en tout cas. Et donc, Estelle, si tu peux répondre <rire> scientifiquement, <rire> s'il te plaît. Alors, c'est vrai que la rééducation périnéale commence après peu près 6 à 8 semaines après l'accouchement. Wow. Et je pense que si euh, les... on a prévu ça comme ça, c'est que quelque part, le corps doit se remettre un peu en place naturellement. Mm -hmm. euh, après un accouchement, comme disait euh, Maman Aïda, en fait, il y a quand même, une par voie naturelle, il y a quand même un bébé qui est passé en fait mmh. par cette zone-là. Mmh. Et il euh, y a les hormones de grossesse aussi parce qu'en fait, les hormones de grossesse relâchent en fait les muscles, les ligaments. Donc, mmh. il faut que tout se resserre en fait. Il faut d'abord éliminer les, les hormones de mmh. grossesse, euh, retirer ouais. un peu cette élasticité et que le corps reprenne un peu de tonicité. Et ça, il faut à peu près un mois, un mois et demi en tout cas. Et ouais. puis, ça dépend ouais. si as, comment as accouché. Comment ça as. aussi, il faut vraiment ah, bien noter. Oui. Si as accouché par... Enfin, euh, il y a une épisotomie mmh. où il mmh. a été déchiré, il faut que la, faut que la blessure cicatrise. Oui, oui, oui. Si t'as eu euh, une césarienne, bah, il faut que tout se remette en place. Donc là où le celui qui a accouché enfin la femme qui a accouché normalement peut peut-être faire deux, deux mois, un mois et demi, bon peu importe il bah, y en a, parfois, ça sera trois mois. Mmh, Par bien contre, bien moi, je sais bien. que souvent, j'encourage. Donc, là, je parle vraiment aux, aux femmes qui me regardent. C'est pas, c'est pas conseillé non plus de laisser le mari là, sept mois, huit mois. Alléluia. Bon, il il n'a qu'à tenir, non. Merci, Neuf fast. mois Là, il y aura trop d'infidélité, là. C'est, c'est pas bon. Faut pas aller mmh. sur ce terrain-là. Quand on peut, en tout cas, quand on est, quand on est malade, qu'on n'a pas le choix, mmh. on essaie de faire avec. Mais quand c'est juste de la peur, de la fatigue, au bout d'un moment, faut un peu quand même se, se dire, lui aussi, il en a besoin. Dieu l'a créé. C'est un besoin physiologique. Il faut qu'il puisse, avoir un rapport avec ça. Ah, Moi, je vous l'ai dit, past, euh, profite de donner des astuces hein, pour, pour soulager pour les hommes. quoi. Pour reprendre quoi, pour... Euh, la vie sexuelle après <rire> tout ça, après un Des astuces Oui, des astuces pour ben les internautes qui nous regardent et qui sont euh, dans cette situation, dans ce... qui sont coincés, qui ont mal, comment est-ce qu'ils font Je pense que euh, l'une des premières choses, parce qu'au départ, euh, ce qu'on peut conseiller en tout cas avec mon mari lorsqu'on suit les couples, on dit que qu parfois en fait le rapport sexuel c'est pas forcément que la pénétration en fait, donc on peut conseiller de commencer par tout ce qui va être parfois des préliminaires, de voilà des choses un peu comme ça, c'est encore un autre sujet Je qui suis... pourrait être loin, <rire> mais tout ce qui va être préliminaire, etc. pour essayer déjà de se remettre dans le bain ouais. parce qu'il y a certaines femmes, après l'accouchement elles savent même plus ressentir du plaisir ouais. tellement ah, elles ouais. sont fatiguées, tellement elles sont épuisées, ton mari peut venir avec les mêmes techniques d'approche qu'avant, tu ne ressens donc il faut wow. rééduquer en fait aussi Chez certaines femmes, hein, pas toutes Il mm -hmm. faut rééduquer aussi, donc c'est important De commencer aussi par là Et puis euh, aussi que la femme, bon après Chaque couple est, est différent, mm -hmm. donc il faut prendre Le temps en fait de savoir aussi euh, Comment faire avec ton mari à toi Spécifiquement pour qu'il puisse euh, bien sûr, en fait, pouvoir euh, arriver à une satisfaction s'il n'y a pas pénétration. Exactement. Ah Est-ce euh, que tu sais dire quelque chose oui. Je voulais rebondir sur ce que maman disait, en fait, sur le fait euh, des sensations. J'ai eu, il euh, n'y a pas longtemps, une patiente qui me disait qu'après l'accouchement de son deuxième enfant, elle avait perdu toute sensibilité. Et mmh. en fait, il euh, y, y a un moment donné où c'est du médical, où mmh. il ne faut pas hésiter à en parler. Ben, déjà, elle m'en a parlé à moi en tant que mmh. sage-femme. Mais euh, comme je ne suis pas. Euh, c'est vrai qu'on a des, des approches de sexologie, mmh. mais il y a des médecins spécialisés là-dedans. Il y a des femmes qui ont soit en fait, euh, une, ce qu'on appelle une béance vulvo-vaginale, mmh. qui fait, en fait qu'elles n'ont plus de sensations parce que c'est trop oui. relâché. Mmh. Et, wow. Mais elle, ce n'est pas son cas. En fait. elle, elle a perdu toute sensibilité. C'est comme si, en fait, elle ne sentait vraiment plus rien. Et mmh. oh, je lui ai euh, conseillé en fait, de voir un médecin sexologue pour mmh. en parler individuellement et aussi en couple, pour qu'ils puissent vraiment euh, trouver une solution. Trouver une solution, une solution je vais voilà. jamais euh, dessus, parce que je trouve que c'est très important au niveau de, de la perte de sensibilité, que des fois les hommes vont dire bah, « finalement ma femme ne ressemble plus rien, est-ce que c'est moi ?» En fait, oui, non, non c'est pas non. vous, ça wow. n'a rien à voir avec vous. Pas, pas, pas Exactement. On n'a pas nécessaire. Tu Ajoutez <rire> à, à votre ça sera le verset clé. Amen, amen. Moi, il y a un terme aussi qui me revient, c'est « baby blues », je crois. Qu'est-ce que c'est et comment reconnaître on est dans cette période là en fait Alors le baby blues en fait c'est euh, comme c'est bien dit en fait mmh. c'est c'est une tristesse qui vient, alors c'est des fois c'est mélangé avec un côté euh, un moment donné je suis triste un autre mmh. moment je suis contente mmh. et euh, en, en fait il y a un peu cette dualité il y a beaucoup de questions qui remontent est-ce que je serai une bonne maman est-ce ah que, ouais. que je la je culpabilité, la culpabilité mmh. euh, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées mmh. alors euh, d'où ça vient en fait il y a un côté aussi euh, physiologique c'est le corps en fait qui élimine les hormones mmh. et en fait ça fait tellement une, une cascade en fait dans mmh. le corps de la femme que au niveau aussi de de ses de émotions ben ça chamboule tout aussi mmh. et il y a aussi tout, toutes les femmes ne, sont, ne commencent pas pareil aussi au niveau de leur vie. Ça dépend des traumatismes qu'on a eu dans ah l'enfance, oui. mmh. dans l'adolescence, de sa sexualité avant, de son rapport avec ses propres parents. Souvent aussi c'est le rapport avec sa propre mère, son propre père. du Vu qu'on est des nouveaux parents, en fait, ça renvoie en fait, euh, euh, voilà, cette, à cette, à cette image-là. Et euh, donc c'est ça le, le baby blues. Après, voilà, c'est les signes. Ça euh, possède qui... des choses que tu n'arrives pas à faire. Enfin. Par exemple, Et crée oui. en toi cela. Par exemple, une maman qui veut allaiter, qui a prévu d'allaiter, ah oui. et quand l'allaitement a mmh. du mal à se mettre en place, mmh. donc elle voit l'enfant qui pleure, qui a du mal et tout, ça peut créer en elle en fait une certaine culpabilité, mmh. et ça va créer mmh. comme elle disait en fait le sentiment de baby blues ça, et, entre autres. Hein, est Mais est-ce qu'il y a des point, hein. pardon, il y a des solutions pour ça Comment aider les, les couples qui sont surtout dans cette euh, situation moi, je peux proposer, je sais que moi, je suis passée par là. Je pense que je suis passée par beaucoup de choses. Parce que Dieu voulait que je travaille, que je, <rire> que, je tra que je témoigne et travaille. Donc, après, le, ma, ma fille, et je sais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est vraiment le fait de pouvoir en fait être accompagnée et, et pouvoir en parler. Mm -hmm. Je sais que j'avais appelé pas euh, pasteur Tina, mm -hmm. voilà, qu'on qu connaît et tout, et qui euh, qui m'avait donné beaucoup de confiance. En fait, le fait d'être écoutée. Parce que parfois, le Baby Blues, en fait, vient aussi qu'on a l'impression qu'on n'arrive à rien faire, mais qu'il n'y a personne aussi pour nous dire, non, tu es une bonne maman, etc. Oui, oui. Tu, en fait, le mini blues, ça, je sais pas, c'est des médicaments, je pense pas. Non, mais je non. pense vraiment que c'est beaucoup le fait que la femme, c'est dans un dans un cadre où elle se sent euh, à nouveau en fait rassurée, le mm -hmm. fait de pouvoir te dire que tu es une bonne mère, que tu fais des bonnes choses. Je sais que mm -hmm. me disait beaucoup, elle me donnait des conseils, parce on est là aussi, mm -hmm. comme elle avait accouché avant ah, moi, et ça m'a beaucoup aidé à, à à reprendre, à savoir que peut-être que j'arrive pas à telle chose maintenant, mm -hmm. mais c'est pas une fatalité, j'arriverai demain. Mm -hmm. et, euh, et vraiment, cet accompagnement là, c'est vraiment pour moi le, les quatre. 90% quoi. Ah oui, c'est super bien important. Bien ce, bien que, bien ce, que, ce que tu viens de dire, ça me fait penser. Euh, avant de ma question à SL, tant que, tant que je suis, je vais le faire. <rire> Un baby blues et dépression de part c'est la même chose Non. non c'est pas la, la, même, même, pas la chose. même chose. Est-ce que tu non, peux non, non, non. éclairer avant que je rebondisse, s'il te plaît D'accord. Donc le baby blues, ça dure après une semaine. C'est vraiment les premiers jours. Le pic est autour de trois quatre jours. Souvent à la maternité ou sinon on rentre à la maison. Et c'est c'est c'est plus les. On va dire que c'est c'est plus court. La dépression perspatone, pas c'est quand vraiment la tristesse, euh, le, le sentiment en fait, euh, d'insécurité maternelle reste en, en reste. fait. Mmh. cest mmh. reste mmh. dans le temps. C'est-à-dire que c'est une femme qui a du mal à, à, à, à, à, à sortir en fait, de cet état-là. Mmh. Même si des fois, elle en parle, ou des fois, peut-être elle n'a pas l'occasion de parler, mais mmh. ça, ça dure en fait dans le temps. Alors que le baby blues, ça passe, ça passe à un moment donné. Mmh. C'est vraiment le temps qui, mmh. qui, qui change. Qui change. Mmh. Mais comment un homme peut bien vivre cette étape Est-ce que vous avez des conseils parce que là, euh, Pasteur Aïda t'a parlé de, de l'écoute. Tu mm -hmm. t'es confié à une autre femme. Mm -hmm. Alors qu'il y a Pasteur Elvis qui était là. Est-ce qu'il n'était pas en mesure de t'aider ou c'était pas la, la meilleure solution Ça c'est une bonne question. Oui. Bon après je pense que pour moi il n'était pas en mesure de m'aider. C'était un premier. Mm -hmm. Lui-même ne comprenait pas forcément pourquoi j'avais ce sentiment-là. Un peu comme elle disait, pique, un peu triste, cool. un peu d'une manière. Donc sur le moment j'ai pas vraiment senti que voilà c'était encore un peu trop nouveau. Donc j'ai préféré faire appel en fait à, à des personnes qui étaient passées par là, qui avaient des conseils. Mm -hmm. et, et ce qui a été bien c'est qu'on a eu des conseils tous les deux. Ah, voilà c'est okay. que j'ai on s'est même... vraiment euh, voilà il s'est vraiment impliqué donc quand il y avait des conseils il prenait le temps lui-même d'appeler aussi et ça j'ai beaucoup aimé ça chez mon mari parce que c'est pas quelqu'un qui est juste resté comme ça il a pris le temps d'aller demander aussi et ça a pu nous aider euh, très rapidement à ne pas tomber justement dans la dépression les ah, oui, hommes vous avez écouté non n'hésitez pas à demander appelez les tata hein. <rire> fait, fait, fait. <rire> je pense que c'est un thème euh, moi je suis vraiment sensible en fait parce que euh, je, je trouve que la première grossesse la deuxième grossesse les femmes, on ne va pas la vivre de la même façon. Mmh. Et euh, comme tu as dit, en fonction du type d'accouchement qu'on a pu avoir, comment ça s'est passé, le vécu, tout ça, bah ça, ça remonte à la surface. Mmh. Et euh, je reste rebondir sur ce que tu as dit, Pastor Reda, parce que moi, ça m'a vraiment frappé de plein fouet. Euh, pour, pour Non, mais vraiment, pour le deuxième enfant, euh, mmh. j'étais beaucoup plus entourée. Euh, moi, il a été formidable pendant toute la grossesse, etc. Non, mais je ne <rire> vais pas l'écouter. <défendre. rire> non, mais il a vraiment assuré. Et en fait, je me suis retrouvée ben, à avoir un baby blues euh, à, à la maternité et ça s'est étendu dans le temps et j'ai fait une dépression en fait du postpartum et du coup dans cette dépression là je me disais mais j'avais des pensées mais vraiment des pensées de mort je me disais mais si je meurs comment mon enfant mais vraiment des trucs c'est ça les très loin je lui en avais parlé mais des fois les hommes aussi sont dans l'incompression ils ne comprennent pas ce qui est arrivé mais viens on va prier mais en fait j'ai pas besoin de prier j'ai besoin de parler c'est exactement ça j'ai besoin de parler j'ai besoin d'être écouté et toutes ces pensées là finalement on dit je je suis pas à la hauteur. Euh, en fait, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Vrai. non vraiment pas qu'on n'est pas heureux, que l'enfant soit le contraire. On est très heureux, mais il y a, y a quelque chose qui, je sais pas. Je pense qui... que c'est un tout parce que parfois, euh... il y a aussi beaucoup de fatigue. Mmh. En fait, parfois, on est beaucoup fatigué. Moi, j'ai en, en mémoire, pendant que tu parles, mmh. cette image-là de ma fille que j'étais en train de Et puis, pendant pratiquement euh, une semaine, deux semaines, à chaque fois que je la tous les soirs, je pleurais. Ouais. Je pouvais pas expliquer. C'est comme si j'avais besoin de décompresser. Mmh. Euh, je sais pas. Il y avait tout qui relâchait, mmh. la pression accumulée. Et j'étais là en fait, je pleurais, je pleurais, jusqu'à ce qu'un jour justement, j'en parle avec une maman qui m'a dit non. En fait, c'est aussi lié en fait à la fatigue, les changements dans le corps, tout ouais, se non. remet en place non, et ça. tout. Et euh, par la grâce de Dieu, j'ai eu vraiment des personnes pour m'écouter. Mmh. Encore une fois, je mets l'accent sur le fait de pouvoir parler, parler. de pas se voilà recroqueviller, enfermer, de pouvoir en parler et de pouvoir aussi se laisser parce que parfois, on en parle, mais on veut pouvoir être aidé à notre façon. C'est-à-dire en fait, alors que non, il y a des, il y a des choses qu'on va te demander de faire. Moi, j'ai sais qu'une femme ma m'avait dit, écoute, fais l'effort de sortir, mm -hmm. va prendre de l'air. Oh non, maman, je pourrais pas. Je... Elle m'a dit non. Elle m'a limite obligée, Obligé. elle m'a contraint. Mais quand je suis allée, je suis revenue. Elle m'avait dit, prends-toi un temps, va au restaurant et tout. C'était parti. Wow. C'était vraiment parti. Oh, Donc mamans, parfois, en fait, il y, mm. y a des astuces comme ça qui peuvent aussi… Euh, et de... Midi, oui. On a parlé d'allaitement, si on peut parler rapidement d'allaitement. On va parler d'allaitement. Ouais, on <rire> on n'a on... pas encore parlé, parce que c'est un sujet oui. de crise. Il y a des femmes qui vont allaiter, d'autres qui vont donner, euh, comment on appelle, le vibro. L'implication voilà, euh, bah... euh, du, du père, de l'autre parent. Euh... Ça peut aussi apporter des crises. Le père qui veut que son enfant soit allaité euh, naturellement. Oui, ensemble, et... hein. Et la mère qui veut, bah non, moi ça me fatigue, j'en ai marre de… De pouvoir allaiter, Et moi j'ai plutôt rencontré le, le, parfois le contraire, mmh. en fait des parents qui euh, ne sont pas, enfin des papas, qui sont pas trop pour l'allaitement parce que bah du coup ça modifie aussi hein, la ah, vie sexuelle encore une mmh. fois, parce que bon, t'as du lait qui couche, mmh. toutes ces choses-là, donc c'est pas là, agréable, <rire> voilà, faut le dire. Et donc euh, ça c'est important aussi de pouvoir, avant euh, l'accouchement, moi je pense qu'il faut en parler. Mmh. Savoir vraiment, en fait, euh, voilà ce qu'on veut. Mmh. Et quand on en parle, mmh. en fait, ben, vraiment savoir ce que ça va impliquer, en fait, mmh. un allaitement, etc. Qu'est-ce que ça implique Est-ce qu'on est, qu est d'accord et, et surtout, J'aime bien la question-là, parce que faut vraiment respecter le choix de tout un chacun. Mmh. Moi, je me suis retrouvé parfois face à des personnes qui disaient, non, mais voilà, elle allait encore son enfant, elle fait ça, non. En fait, chaque maman sait ce qui est bon pour son enfant, Amen. et si elle mmh. décide de vouloir allaiter, il faut pas aller à l'encontre, non, mmh. parfois, parfois, des fois, en tant que passant, on a un peu trop d'excès de zèle. Il faut mmh. le laisser, <rire> en fait. Non, c'est vrai. Je sais que moi-même, j'ai fait des erreurs, parfois, et tout, avant moi-même de me retrouver avec un enfant, mmh. que j'ai dû allaiter pendant plus d'une année, en fait. Quand je wow. m'engrais, en fait. Parce qu'elle avait certains, elle, elle, elle ne mangeait pas bien, mais mmh. j'ai dû l'allaiter. Donc parfois en fait, il ne faut pas trop être vite à, à vraiment, euh, voilà, juger les gens. Laissez chacun y aller. y aller. Maintenant dans le cadre du couple, il faut en parler parce qu'il y aura forcément des modifications. Mmh. Ça demande beaucoup qu'on on allait, on est fatigué, hein, on est épuisé non, en ouais. fait. Donc ça aussi c'est important, c'est vraiment important. J'allais dire euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie euh, euh, l'allaitement et finalement mmh. des fois des femmes qui disent, bah je vais allaiter trois mois, six mois. Euh, non mais c'est vrai. Je... Je sais, je je de, sais de quoi tu mois. parles, Et qui se retrouve à avoir des allaitements hyper longs, chers. Mon terrible. premier, j'allais été 18 mois, c'était pas prévu, un an et demi, je avait les dents et tout. Et, euh, non, mais. Bah, c'était bah, bah, euh, Voilà, et c'était pas prévu, parce qu'on n'arrive pas à le sevrer, euh, pareil, il mangeait pas forcément, euh, bien. Mmh, yeah. Et, ben, bah, que, quel conseil on peut donner, justement, à ces femmes euh, qui passent par là et, et ces pères qui disent, mais finalement, mais ton enfant est trop sain. Hein. Moi aussi, j'aimerais en profiter, enfin, profiter, profiter du temps avec ma femme. Il a compris profiter autrement. <rire> profiter, <toi. rire> Quel conseil, euh, je sais pas. Ben, bah, ne, ne pas culpabiliser. Je mmh. pense que dans vos deux cas, en fait, ben, les enfants avaient besoin, mmh. en fait, euh, d'avoir votre lait pour bien grandir. Je pense qu'il faut pas culpabiliser et se dire que, ben, justement, ben, c'est naturel. Et mmh. Si on a besoin pourquoi pas après euh, ne pas hésiter aussi à il, y a, il y a des consultations d'allaitement mmh. euh, aussi pour le sevrage il y a des idées euh, des astuces en plus que les, que les sages femmes ou, mmh. ou les médecins peuvent vous de, peuvent donner à des mamans mmh. qui T en a justement là. des astuces à, à partager à nos internautes <rire> euh, par rapport au sevrage oui, oui. bien à l'allaitement à ah, l'allaitement euh, là comme ça, euh, ah. j'ai pas, j'ai pas de pratiquement euh, d'astuces à donner. Mais après, il faut faire avec le bébé. Et puis euh, chaque jour n'est pas le même. En fait, un vrai. enfant, il faut des fois refaire deux jours après. Il faut être, des fois chauffer le le, le lait. Mm -hmm. Des fois, il faut changer la tétine. Mm -hmm. Et la vitesse de la tétine. Il y a en fait, il y a tellement de paramètres que en gros, ça prend une presque des fois une heure de consultation rien que de, wow. de de tout faire en fait. ne faut bah, pas être ouais Moi, je sais que par exemple, bah Ma belle-mère, ma maman, elle nous disait, vu que c'est à l'aide mon voie naturelle, mm. Déoda boit beaucoup d'eau chaude ou de, du thé pour réchauffer le lait ou pour la montée de lait, je crois. Non, Moi, c'était ouais, mange ça. beaucoup de pâtes d'arachide, ça permet oui. de pouvoir... Euh, D'accord, ah, je ne contiens pas. La... Les, euh, les, par contre, pour avoir du, du lait, mm. euh, voilà la pâte d'arachide, les amandes oui. et tout. Ah, voilà, vraiment, ah, euh, en tout cas, la bière en D'accord, pour avoir un lait plus riche, c'est ça Comment Pour avoir un lait quoi, pour lait pour lait, Parce qu'il y a des mamans qui, non, qui veulent allaiter, elles, mmh. elles sont volontaires, mmh. mais en fait le lait, euh, ça est... ne sort pas en fait, Donc, ça ne sort oui. que un petit peu. Mmh. Donc il mmh. y a des techniques qu'on peut donner, moi je sais que maman parlait beaucoup de la pâte, de la... des arachides en fait, oui. ou les amandes et tout, et honnêtement moi je n'ai pas me plaindre. Elles ont des bières oui. sans alcool aussi. Ça bières sans pas. alcool. Et, et, et le tire-lait aussi. Le, ah, le tire-lait parce que l'allaitement en fait, c'est plus tu stimules et plus tu as du lait. Donc, des fois, en fait, si on a un enfant qui peut-être manque de force mm -hmm. ou s'endort rapidement, mm -hmm. il faut utiliser un tirelet aussi après chaque été Après wow. chaque tétée pour euh, euh, oui. faire euh, Pour euh, de augmenter la, la production. Si il une baisse. Et il wow. faut wow. se reposer aussi parce que la fatigue aussi diminue. D'accord. Plus, bah, disons, je aussi. pense que le tirelet, ça permet aussi de soulager la maman. Oui. Comme ça, le papa, il peut lui donner le biberon, le biberon avec le biberon lait maternel. C'est le que le biberon. Vrai, mais les enfants, ma fille. Euh, les non. hommes, non. Oui, prenons, prenons, prenons, des tirelets. <rire> Comme ça, on va, on va, aider, hein. Comme ça, c'est la paix aussi. <rire> pas les... Je pense que pas les marques archaïques, parce qu'il y en a, à la pharmacie, m'a donné, c'était une boîte, elle a dû faire, un gros... euh. Elle faisait du bruit aussi. Après, le bruit qu'elle faisait, mais c'était archi pas discret. Du coup, quand on se va à la maison, mais les hommes, elles ont ben ben L'assistance respiratoire, quoi. Ben après, l'appareil est quand même un peu lourd, hein oh, ouais, Oui, oui c'est ça. ça, ça. Du coup, j'ai investi dans un tire beaucoup plus ergonomique oui, et oui. plus, uh, plus petit, petit, <rire> petit. Un peu plus silencieux. Ouais. Et, ouais. et ça soulage vraiment, ça, ça aide. Ouais. Et okay. donc, ai une, une autre question uh, pour vous, uh, mesdames. Uh, on a parlé du, du baby blues, on avez donné des conseils. On a parlé, donc, uh, uh, de la grossesse. On a parlé uh, de la sexualité. Euh, J'ai une autre question en fait, euh, comment c'est bon, ma question? Si tu la connais pas, c'est pas dans ma tête. J'ai perdu ma question. Ça, ça arrive. Reviens. C'est bon. Des fois, t'as Je suis vraiment désolée, je suis peut-être ajouter quelque chose. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Comment je peux parler de ma question? Par rapport, ça ne fait pas une question, mais ça a vraiment des conseils. Quels conseils, avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut vraiment que les internautes retiennent, en fait, de nos échanges et de tout ce qui a pu être dit dans cette émission édifiante? <rire> Amen. Bon, on a dit beaucoup de choses. Je crois ouais. qu'il faut euh, retenir que c'est important de, de se former. Mm -hmm. On a parlé beaucoup de connaissances, et euh, je crois que c'est un point majeur, un point clé. Je pense qu'on a parlé d'être euh, à l'écoute avec euh, Estelle, d'être à l'écoute euh, de son corps, mm -hmm. euh, le fait de, de, que le père doit s'impliquer dans dans la grossesse de la femme, dans, dans l'accouchement. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de mots clés. Hein. De on a dit sens. beaucoup de choses. En oui. vrai. Tout est important. <rire> Soyez vraiment euh, promptes à prendre un petit cahier, oui. écrire. Mais plus sincèrement, la formation va aider beaucoup. C'est ça. Le fait de, de, de vraiment essayer de connaître, de connaître, de comprendre ce qui se passe, ça va beaucoup aider. À chaque étape, se renseigner au maximum. Renseigner ne pas juste maximum. dire, oh! elle eh, me saoule, à me demander des choses. Non, ou, euh, non, non c'est vraiment essayer de comprendre l'autre. Si vous allez vraiment <rire> ensemble passer l'étape là, depuis après, pour les autres, ce sera plus facile. Amen. Même si chaque enfant est quand même différent. Exactement, chaque oui. grossesse est Très différente. différente ouais. c'est okay. Merci, Merci pour cette belle conclusion. Chers internautes, on se retrouve pour la rubrique « À vous la parole ».« À vous la parole », c'est la rubrique où on prie avec vous et pour vous. Amen. Et nous avons donc des sujets de prière qui vont, je suis sûre, vous bénir et vous permettre de vous dépasser et d'aller au-delà de vos difficultés. Amen. Amen. Amen, amen. Donc pour ce premier sujet, est-ce qu'on peut écouter le premier sujet, s'il vous plaît Alors, nous avons le sujet d'un couple qui aimerait compris pour la, le rétablissement de la communication dans leur couple, car depuis l'arrivée de leur enfant, l'harmonie n'est plus au beau fixe et ils ont du mal à se comprendre. Amen. Pasteur Aïda. Oui, okay. je, vais, je vais prier. Merci. Éternel mon Dieu, je vais vraiment Attends, bénir plais, ton nom plais, pour, merci, pour, merci, pour merci, ce couple merci, déjà merci, que tu as suscité alors qu'ils sont en train de passer par des temps difficiles où la communication est, est totalement rompue dans leur foyer. Je prie que tu puisses les aider, Seigneur, à pouvoir retrouver le bon chemin, le chemin, Seigneur, de l'harmonie, le chemin de l'unité dans le nom de Jésus. Seigneur, ils sont en train de passer par des moments très, très difficiles et j'ai en mémoire ce texte qui dit « Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. » Je déclare, Seigneur. Que que ce feu, cette tempête ne, ne, ne servira qu'à les faire aller de l'avant. Je prie qu'ils puissent tirer un maximum de profit, un maximum de témoignages de ces moments et qu'ils puissent se retrouver, Seigneur, dans une harmonie parfaite et totale dans leur couple, dans le nom de Jésus. J'ai à cœur de vraiment prier pour pour cette femme, Seigneur, qui, qui se demande « mais qu'est-ce qui se passe Je ne reconnais plus mon mari, ce mari qui se dit « je ne reconnais plus ma femme ». Tu es celui qui étend ta main et qui amen. touche, qui sait restaurer, Seigneur. Amen. Merci parce que tu restaures totalement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. amen, amen, amen. amen. amen. Avant qu'on nous lise le deuxième sujet, j'aimerais vraiment vous encourager à sceller toutes ces paroles qui sont données ici, toutes ces bénédictions par une offrande, par cet acte prophétique. Donc si tu veux vraiment te rapprocher yes. à l'onction, à la grâce qui est là sur le plateau, scelle yes. cela par ton offrande. Que amen. Dieu te bénisse. Amen Est-ce qu'on peut entendre le deuxième sujet de prière, s'il vous plaît Alors, nous avons le sujet d'une femme qui aimerait qu'on prie pour que son corps se rétablisse parce que depuis l'accouchement, depuis sa césarienne, elle ne s'est pas remise. Amen Waouh wow. Amen. Amen, je vais élever ma voix, ce sujet Merci. me tient particulièrement à cœur, il me touche. Oh Seigneur, je veux vraiment faire appel à toi, faire appel à toi, Saint-Esprit, de la même façon que tu as fait pour moi. Tu m'as guéri alors que vraiment cette césarienne semblait m'avoir abîmée, alors que je n'avais plus de force. Tu es venu à mon secours. Je prie que tu puisses le faire pour cette femme. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui envoie ta parole. tu envoies ta parole et ta parole vient guérir. Je viens vraiment prendre autorité sur toute forme de douleur dans son corps, dans le nom de Jésus. J'impose la parole de Dieu comme autorité finale. Et je déclare que ce mal la quitte totalement. Je te remercie pour le témoignage qui s'ensuit. Merci pour la force physique, la force spirituelle, la force morale que tu donnes à cette femme pour vraiment sortir de ces temps avec un témoignage. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, Amen. Waouh, waouh, waouh. Ouf. Mmh. <rire> Purée. Amen. Amen. amen. Nous allons passer à notre dernier sujet de prière. On vous écoute. Alors, euh, priez pour les femmes qui vivent le baby blues. Wow. Amen. Amen. amen. Estelle, est-ce que tu pries pour ça, justement Amen, amen. Seigneur, nous te prions vraiment pour pour toutes les femmes qui passent par des temps difficiles dans leurs émotions. Seigneur, oui. tu sais que ce n'est pas forcément évident, que ce sont de nouvelles choses que nous vivons dans nos corps. Seigneur, tu es celui qui nous fortifie, celui qui nous permet d'être des femmes solides, des femmes capables de remonter cette pente, yes. de ne pas glisser vers la dépression, de ne pas glisser, Seigneur, vers la détresse permanente, Seigneur oh Dieu. Merci pour ta force, ta capacité en nous qui nous rationne, nous donne la capacité d'être de bonnes mamans des bonnes femmes, des bonnes épouses, Seigneur, dans notre yes. foyer. si Nous croyons, Seigneur, que la puissance est en nous, car tu es en nous également. C'est ah. mm -hmm. le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, Amen, Amen. Ida, amen. Amen. Amen, amen. est-ce que tu peux prier particulièrement pour toutes ces personnes qui ont semé durant cette émission, s'il te plaît Alléluia. Amen. Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission Amen. et qui ont eu à cœur de pouvoir semer. Amen. Père éternel, je peux voir cette femme qui, alors qu'elle sème, est venue se dire « Au travers de mon offrande, je veux pouvoir tomber enceinte. » Je prie dans le nom de Jésus que cette semence soit un point de contact. Merci Père éternel, parce que je crois également qu'il y aura un témoignage dans la vie de cette femme. Je prie Amen. pour tous les hommes également qui ont suivi cette émission, qui sont venus Amen. semer mais en, en, avec pour penser de se dire je vais rétablir l'harmonie dans mon foyer je vais rétablir l'harmonie dans mon couple bien merci parce que tu donnes cette force cette paix que nul ne peut donner cette paix qui surpasse toute intelligence pour vraiment que les foyers soient davantage solides je crois dans les miracles qui vont se produire après cette émission quelqu'un se demande mais comment ma semence va produire un miracle dans ma vie je crois que Dieu est tout puissant merci. alors qu'on se connecte à la grâce sur cette plateforme qui est Evangile TV je crois Seigneur que tu es capable d'emmener toute situation Qui voulait tenir à fléchir devant la puissance de ton nom Seigneur merci pour toutes les personnes qui se mobilisent pour semer Qui ont semé déjà Je prie que dans leur vie il se passe de grandes choses Qu'il y ait vraiment témoignage sur témoignage Qu'il y ait vraiment, vraiment grâce sur grâce Seigneur merci pour tous les foyers qui vont retrouver l'harmonie Et qui enverront leur témoignage Parce que oui nous voulons entendre vos témoignages. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. amen. amen. Wow. Quelle émission. Quelle émission. émission j'ai beaucoup été, appris. Mais édifié, béni amen. et surtout instruit. Et comme euh, l'a dit si bien le pasteur Aïda, tout au long euh, de nos échanges, ajoutez à votre foi la connaissance. Et c'est vraiment la clé. Moi, c'est ce que j'ai vraiment retenu hein, de, mm -hmm. de, voilà, de tout ce que nous avons dit. Mm -hmm. Et ce sont des choses... La connaissance est très, très importante. Ah, c'est vrai permet justement de pallier euh, à, euh, aux différents manques. Voilà, c'est ça, et euh, d'inscrire en fait. Et je pense que vous avez été inscrits sur ce thème qui est un thème édifiant au oh, possible. J'arrête pas de me répéter, mais vraiment, le thème <rire> du jour, <rire> c'était quelque chose. Et Estelle, en tout cas, tu nous as vraiment bénis. Estelle est sage-femme, comme elle l'a dit. Euh, et euh, du coup, par son expérience, euh, nous avons été euh, bénis par euh, toute euh, sa connaissance toute. du métier. Est-ce qu'on va le dire, sage-femme, c'est pas... Un c'est facile, ça m'était tellement, moi je trouve que c'est gratifiant. On assiste euh, au premier euh, voilà, instant, on vit des choses, on vit avec des couples, euh, mmh. ces moments qui sont absolument inoubliables Amen. et il faut les vivre pour le comprendre. <rire> et oui, <rire> Pasteur Aïda, <rire> qui par euh, sa grâce euh, et par euh, sa, euh, son onction, sa connaissance euh, de la parole et de son expérience en tant que maman, euh, je parle beaucoup, désolé, mais là, <rire> c'est le cœur qui parle, vas-y, vas-y. Amen. Et euh, en tant que maman, vraiment, moi, tu m'as vraiment béni et amen. après il faut aller au-delà et, et, et aussi demander de l'aide. Amen. amen. Amen, amen. Merci à vous. Cher, merci. <rire> Chers hommes, j'espère que vous avez été bénis. J'aimerais que maintenant dans le chat, s'il vous plaît, femmes comme hommes, mettez des flammes, mettez des, vraiment app, acclamez pour ce plateau, acclamez mm -hmm. pour nos invités parce que cette émission, je pense qu'elle a béni plusieurs personnes. Moi, personnellement, je me suis retrouvé mm -hmm. et euh, comme disait Pasteur Ida, la connaissance est importante. Mm -hmm. Et je me rends compte que sans cette connaissance-là, il bah, y a certaines choses que j'ai pu vivre. Mm -hmm. Alors que si j'ai cette connaissance, j'allais te faciliter la vie, en fait. Donc, soyez clairement. vraiment des facilitateurs pour nos femmes. Amen. Soyez des facilitateurs pour vos maris. Amen. vraiment Vous pouvez retrouver Pasteur Aïda Moussavou et Estelle Soro, mm -hmm. dans le ministère ACER à Rennes, où elles exercent. Mm -hmm. Merci oui. encore d'être venu sur ce plateau. Avec vraiment. plaisir, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation. Chers internautes, vraiment des bons moments. Merci d'avoir regardé ce live. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir semé. Merci d'avoir participé. Merci pour la force. Et surtout, gardez ce que vous avez reçu. Je vais vous quelque chose. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission préférée et il veut que heureux. Nous vous heureux. disons à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. bye. bye.